Bring me a bucket. Donne moi le petit bol qui n'a pas. Transparent. Ceci. L'autre qu'il plus un peu ça. Bonjour, bonjour. Hmm. C'est quand je ramassais l'eau avec Guillaume tu n'as pas vu hein? Pardon. Non, je ramasse l'eau avec hier pour verser ici, non. Pas regarder alors dans ma touche. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, je voudrais que vous allez sur ma chaîne YouTube pour vous abonner. Parce que je vais faire beaucoup de vidéos sur YouTube maintenant. Facebook a souvent des restrictions qui énervent. Vous me voyez diffuser comme ça mais vous ne savez pas comment ils en emmerdent souvent sur Facebook. Donc le nom de YouTube, c'est le même nom qu'on a sur Facebook, de Jim Academy. Donc allez là-bas, vous abonner. Maintenant, ouvre la porte là-bas et est-ce que tu l'as amené dehors non. Tu vas sortir avec elle. Donc bonjour à tout le monde. On ne coupe pas. On ne coupe pas dans la maison, c'est quoi moi Prends sa laisse, pardon Ok Je vous ai demandé euh, Quand vous vous connectez Je voudrais bien que vous fassiez Je fais plus de direct sur Youtube Habituez-vous à aller sur Youtube, je vous en prie Facebook a trop de restrictions. Parfois, Facebook embête. Arrête de bouger. Mon chien, c'est. Mmh. Celui du Cameroun, c'est soleil. Et celui du Gabon, c'est reine. Bonne année. Ok. Euh, J'ai un message très très spécifique pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous subissez beaucoup de... Vous avez beaucoup d'objectifs. Bonjour Joseph. Bonne année. Cette année 2023, vous avez les objectifs que vous avez fixés. Bonjour Christelle. L'amour... Ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'on ne peut pas te voir. Donc, je sais pas, on peut dire. Sur YouTube, on ne peut pas savoir qui tu es. Un truc comme ça là. Allez mettre des faux noms sur YouTube, vous me suivez là-bas. Mmh. Euh, Nadège, je dis si as rien ne donne dans ta vie, lave-toi avec du sel. tu de laves avec du sel, ça ne donne pas. Désabonne-toi, c'est que je ne peux pas t'aider. Je ne pas fait pour tout le monde, tu as compris. Les gens qui sont paresseux, là, vraiment, je ne suis pas vraiment fait pour vous. Donc, quittez de Facebook. Je suis aussi sur YouTube. Et j'ai lancé le direct sur YouTube. Donc, allez là-bas. Ne m'attendez pas dans une ville pour venir me voir. Je ne fais pas les meet and greet. Je ne fais pas. Je, ne, je suis pas ouvert pour combien me voir. Donc, Parce que je connais les décepticons. Je ne suis pas quelque part pour combien ils me voient. Si tu veux être consulté, commence à avoir tes lavages au sel. Et puis tu pars dans un des centres, Douala, Yaoundé, Abidjan. De là-bas, ils peuvent me contacter. Je vais te dire ce que tu dois prendre. Voilà. Il y a quelques personnes qui sont déjà venues sur YouTube. Bonjour, Belaji. Mettez-le, mettez-le, mettez des likes sur YouTube aussi. Donc, allez sur YouTube. Je vais commencer à refaire mes directs sur YouTube. Facebook en bête Parfois, tu poste des vidéos, Facebook vient faire les restrictions. Ils sont chiants. C'est vrai que sur Facebook, j'ai dit ça, mais Facebook vous est un peu dénévé. Voilà. Ok. Bon. Je demande la présence du Saint-Esprit. C'est que je vais parler. Que le Seigneur m'inspire pour que je puisse vous donner ce message exactement comme il me l'a montré. Voilà, au nom de Jésus-Christ, Amen. Beaucoup d'entre vous, euh, ce qui vous manque, ce n'est pas l'argent. Bonjour Clara. Tu n'as pas besoin qu'un oncle vienne te pistonner. Ce n'est même pas de moi que tu as besoin. Votre problème actuellement, c'est que vous avez beaucoup de distractions et vous ne savez pas comment gérer votre énergie. Je vais finir ce direct sur YouTube. les gens qui sont en venir se connecter ici là. Connectez-vous sur YouTube. C'est le même nom sur YouTube. Je suis en direct là-bas. Donc, il y a des gens qui viennent sur YouTube. Venez sur YouTube ici, là. Facebook, tu peux te lever un jour comme ça, Facebook a bloqué ton compte. En fait, je dirais. Ils sont un peu bizarres. Facebook est bien pour les lives mais après ça euh, et Facebook ne donne pas l'argent. D'ailleurs, parce que vous êtes paresseux. Vous êtes très paresseux. On attend à 4 h le Seigneur me réveille et puis me montre comment beaucoup de personnes, parfois tu te lèves le matin, tu dis, ok, je vais aller à tel endroit, 2023, je vais écrire mon livre, ok, 2023, je vais euh, faire telle chose, je ne sais pas ce, quel est l'objectif que vous avez fixé. La semaine où tu dis ça, tu as ton ex qui commence à t'écrire. Tu as ton ex que tu as aimé là, que ça t'a pris 5 ans pour l'oublier. En 5 ans, chaque gars qui venait dans ta vie, te disait que tu aimes encore ton ex. Mais je l'aime plus, je l'aime plus, c'est quoi Je l'aime plus. Écoutez. 99% de ce que moi je vous dis, C'est d'avoir mes propres situations Quelqu'un qui s'est levé un beau matin Il t'a quitté pour rien Pour for pour for no reason, Tu es resté bouche bée comme ça qu'est-ce que qu t'ai que fait Te créant des douleurs Que tu ne peux même pas décrire à quelqu'un Ça te prend du temps pour comprendre certains de vos mariages qu'on a on a gâté là hein. ça vous a fait du bien mais vous ne savez pas bonjour bijou francine bonjour certains de vos mariages qu'on a gâté les gens là vous ont fait du bien mais vous ne savez pas parce que les gens là vous ont on va dire l'homme ou la femme là T'enterrais à petit feu. Tu ne le savais pas. Tu mourrais à petit feu dans la relation. Tes rêves mouraient. Tes projets mouraient. Si vous venez d'arriver sur ma vidéo et vous êtes sur Facebook, je vous commande ou recommande de partir sur YouTube. Je suis en train de faire le direct aussi sur YouTube. Donc, Il y aura des moments où je ne vais plus faire le direct sur Facebook. Je vais aller moi sur YouTube pour faire mon direct. Donc ceux qui sont sur YouTube maintenant, donnez-moi les pouces comme ça. À moins que vous ne soyez des septicons. Si vous avez des 7, de donnez les pouces comme ça alors. Mais faites un pouce quelque part là-bas. Et activez les notifications. Comme ça, quand je vais faire. Quand je pose des vidéos, vous pouvez voir. Si vous voulez savoir comment je me montrer ça le fait que tu prennes ton téléphone et que tu parles avec quelqu'un 20 minutes 10 minutes tu es en train de dissiper ton énergie l'énergie apporte l'argent l'énergie te permet, ton énergie c'est dans ta c'est là c'est pour ça que les réseaux sociaux le temps ça vous a jamais passé à l'esprit pourquoi est-ce que plus de temps je passe sur un réseau social plus ils ont d'argent hum? c'est spirituel ton attention est ton énergie et c'est la monnaie la plus chère que vous payez Écoutez-moi bien. C'est la monnaie la plus chère que vous, vous ne savez même pas. Facebook, partez sur YouTube. Je vous dis, vous, vous restez sur Facebook. Je vais couper Facebook un moment. Et je vais m'en rester sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube maintenant. Quittez de Facebook si vous voulez regarder mon direct. Vous partez sur YouTube. J'ai le même nom sur les deux plateformes. Vous tapez de Giga Academy, vous allez me trouver. Le seul truc avec YouTube, c'est que quelqu'un ne peut pas te trouver sur YouTube quand tu es en direct. Alors que Facebook, en passant comme ça, tu peux aussi voir quelqu'un. Ce qui est en train de te tuer actuellement, c'est que tu n'as pas la capacité de te lever et de dire que je ne fais plus ça. Ou bien je fais ça. Le petit téléphone, c'est que tu as dans ta main là. Et que tu connais que ça prend 80% de ton énergie. Je dirais même 90%. Parfois tu restes, tu prends... Je vous assure que hey, TikTok. Eh, souvent quelqu'un vient et me demande que wow, j'ai besoin de telles choses. Je passe, j'entre je, dans TikTok en disant que je viens chercher le lien d'une de mes vidéos pour donner à la personne. Et je dis que je maîtrise, que je ne peux pas non, je ne peux pas me distraire. 20 minutes plus tard, je, dis, mais je suis venu sur TikTok pour faire quoi J'ai oublié. Je sors de TikTok, je repars dans, dans WhatsApp. Et là, WhatsApp est encore dans la conversation que j'avais avec la personne. C'est là que je dis, ah oui, je devais pas prendre la vidéo du tout. Oui, je repars encore chercher la vidéo pour venir donner à la personne. Voilà vos ennemis de destinée que vous avez. L'ennemi est comme... L'ennemi, c'est une substance invisible que tu ne vois pas. De la même façon que Dieu, tu ne le vois pas. Tu, le, tu, tu, tu sais seulement que ton esprit écoute Dieu. Et de la même façon que je reste... Oh my God, yeah, alors, ça m'est tellement arrivé. Je reste comme ça, j'écoute une chanson. Moi, je, je me soigne l'énergie dans la journée avec les chansons. Donc, on va voir que je suis un peu down. Like, quand j'ai beaucoup de travail à faire, je prends mes écouteurs, je mets les chansons qui me poussent là. Donc... La chanson que j'ai mis est finie. C'est passé sur une autre chanson. Et cette chanson-là, c'est une chanson que euh, quand je me séparais de mon ex, euh, j'écoutais beaucoup. Alors la chanson passe, mais cette fois-ci, j'ai programmé mon subconscient pour ne pas penser à mon ex. Ce qui fait que ça passe, la chanson passe. Tadadana, tadadana. Je vous assure, à la moitié de la chanson, mon ex m'appelle. J'ai dit, hein Le subconscient. J'ai dit que j'ai dit le devil is liar. Plus tard dans la journée, je ne sais pas ah ce ben, qu'il qu faisait. Il y a quelqu'un qui, qui me qui me fait des problèmes sur les réseaux sociaux là. Bon, Il y en a toujours hein. La personne commence à faire les menaces. Il commence à faire les menaces. C'est elle a fait les menaces. Euh, suis sa page à lui. Je vois le truc, je me dis. Pff. Pendant que je suis en train de lire. Euh, je vais voir le poste que la personne a fait la personne envoie un email dans mon département de, de, de, de, dans ma, dans, je vous dis qu'à l'instant je suis en train de regarder le poste et je me dis, je n'ai même pas une seconde pour consacrer aux gens comme ça I don't have time. je ne vais même pas commenter je ne vais pas faire un poste pour répondre je n'ai même rien je vois mon secrétaire qui me dit madame, telle personne vient d'envoyer un message pour dire que euh, euh, vous l'avez fait, fait un pouce pour, pour l'indexer sur les réseaux sociaux. Il dit qu'aujourd'hui, là, ma pensée, c'est là. Je, je, je ne sais pas ce que je dois faire. Tout ce que je. Donc, <coughs> je reste à un moment. J'ai un ami avec lequel je suis en train de faire un deal actuellement. Je m'apprêtais à faire un travail sur quelqu'un. Je reste à dire, Oh là là. J'espère que le gars est parti là où je l'ai envoyé. J'espère que. J'espère que. Pendant que j'ai entendu dire que j'espère que. Mon téléphone sonne. C'est lui. Bon, j'ai fini. Donc, partout où je me tournais, c'est Je veux que vous puissiez comprendre que vous pouvez vous asseoir chez vous. Si tu peux t'asseoir, tu commandes ou tu inconsciemment, sans le savoir. Tu commandes quelqu'un qui est aux États-Unis, il pense à toi et puis il te répond. Facebook, je vais aller sur YouTube. Je suis en train de faire le direct sur YouTube. Donc, allez sur YouTube, vous connectez. Facebook m'énerve aujourd'hui. Facebook, tu m'énerves aujourd'hui. OK. Je vais aller faire, je, vais, je vais arrêter ce direct dans environ 10 minutes. Et je vais continuer sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas parti sur YouTube, vous allez manquer la fin de mon direct. Je vais juste te dire comme ça. C'est si vous connaître. Quand il parle, vous, vous fait comme si vous n'entendez pas. N'entendez pas. <coughs> Vous êtes levé ce matin vous avez un décret d'énergie malheureusement si vous en train de regarder ma vidéo ça veut dire que vous étiez si vous n'avez pas vu la notification avant de venir voir ce que j'ai dit ça veut dire que vous étiez sur les réseaux sociaux au hasard en train de zapper et ça c'est nocif pour vous Ça, c'est nocif pour vous. Il y a une force que tu contrôles. Un côté est positif et t'apporte ce que tu veux. Mais pour maîtriser cette partie-là, c'est très difficile parce que à l'opposé, il y a une autre force. Et le problème, c'est que on nous parle... C'est un peu comme si les deux forces peuvent fonctionner pour toi ou contre toi, mais depuis que tu es né, Yahoo, tu as toujours te manque de, de son sur tes vidéos là. C'est pas la, c'est pas la, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Tu as toujours, tu viens de toujours dire que je n'ai pas le volume, je pas le volume. Voilà les gens de YouTube, personne ne m'a dit qu'il n'a pas le volume. Donc, il faut changer ton téléphone. Malheureusement, tu vas trouver, sur les réseaux sociaux, à l'école, ta maman, même ton père, même personne ne t'a enseigné. Comment maîtriser cette force? Comment utiliser la force pour te faire de l'argent? Pour vivre pleinement ta destinée? Toi, tout ce qu'on t'a dit, va à l'école. Va à l'école. Tu as sais combien de moyennes 10. Ah, c'est bien. Passable. Va à l'école. Va à l'école. Combien d'entre vous gagnez de l'argent avec ce que vous avez fait à l'école Bonjour, Simplice. Combien, dites-moi, est-ce que tu es en train de toucher? Est-ce que tu es classé? Parce que j'ai vu un reportage qui que quand tu gagnes 7000 euros en France, tu es classé comme riche. Combien d'entre vous qui me regardez, vous avez 7000 euros le mois avec ce que vous avez fait à l'école? Répondez-moi. Et soyez sincère. Non? Voilà comment l'école les, les, les t'a appris. Ah, tu veux gagner de l'argent demain. Même dans les films que vous regardez. Je regardais un film là une fois. Euh, et à un moment le Saint-Esprit me dit, regarde comment vous programme. EU... Greenleaf. Greenleaf. ce que vous voyez dans la les netflix la télé, les réseaux sociaux euh, dans votre ville c'est pour vous montrer c'est pour vous montrer que tu vois une femme elle dit well, I'm looking for an apartment. Bon, français. je cherche un appartement euh, dans la ville parce que je veux me rapprocher de mon fils et le gars lui demande, tu as trouvé un boulot Donc, celui qui regarde le film va comprendre que si je, je suis aux États-Unis, peu importe où je suis, et je veux avoir un appartement, j'ai besoin du boulot. Donc, on t'a fait croire que, ok, tu vas acheter la maison. Oh, j'ai besoin d'un boulot. J'ai trouvé un boulot, maintenant je peux acheter la maison. Donc, on a conditionné votre esprit. La seule façon dont tu peux te faire de l'argent, va travailler pour quelqu'un. Assois-toi de 8h à 17h, ou bien de 8h à 20h, ou bien de, de 20h à, à, à 8h le matin. Je vais couper Facebook, je vais aller sur YouTube. Je suis en direct sur YouTube en même temps maintenant, là. Mais je vais arrêter Facebook tout à l'heure et j'irai sur YouTube. Donc, si vous regardez ma vidéo plus tard, vous allez partir vers la suite du YouTube. Et sans le savoir, tu te retrouves dans un mindset. Je me dis souvent que, bon, attends, si je naissais en 1700, si je ne sais quand il n'y pas l'école. si je naissais en 2050. Est-ce que vous voyez comment la technologie est en train de prendre dehors L'autre jour, parce que ma fille fait des cours, euh, bonjour, euh, choses ma fille fait des cours sur une, plate sur une plateforme euh, qui n'est pas en Afrique. Et dans mon école que j'ai pendant les vacances, je montre tout aux enfants, sauf l'histoire, la géographie, les mathématiques. Les enfants font Photoshop. L'année prochaine, ils font Cette année 2023, ils vont faire du trading. L'année passée, ils ont fait le cours de sécurisme, peinture, échec, à oratoire, piano, réseaux sociaux et du coaching. Et chaque coup que je' mets, je dis toujours, Montrer à l'enfant comment, s'il si suit ça pendant six mois, il peut commencer à gagner de l'argent. Ça vous a fait as depuis trois ans que tu as, tu as trois ans, tu as à l'école. Tu te vois là tu as 35 ans, 40 ans. Tu penses que ton salaire va augmenter quand Tu penses que je vas jouer les 7 000 euros là Tu vas gagner ça quand Tu vas gagner 7 000 euros quand hum? importe votre pays où vous êtes leur but c'est de vous conditionner on veut te conditionner pour que tu croies que tu n'as pas le choix si tu veux la voiture il faut que tu partes à la banque tu les supplies mmh. tu leur montres que tu peux payer tu leur montres que pourquoi ne pas te dire que tu peux venir payer cash Pourquoi ne vous dit pas ça? Imagine, tu es né, tu as dans un environnement où dans ta famille, personne ne prenait le crédit à la banque. Papa dit, « Ah oh ouais, je vais, acheter, je vais acheter la maison de 500 000 euros là. » Oui, tu rentres un jour, tu vois la valise à la maison. Il y a 500 000 euros dedans. Papa ouvre comme ça là. Il dit, « Oui, on va aller bien à la maison demain, chérie. Tu veux venir avec moi? »« Allez, viens. » Vous arrivez, vous voyez le vendeur. « Bonjour, monsieur. » Oui, l'argent est là sur la table. Il ouvre. Il a cinq personnes. Il il commence à compter. Ah, c'est super. Signez la contrat. Et si tu grandis dans ce genre d'environnement, ce qu'à 30 ans, que tu n'as pas de difficulté à te dire, ah, j'ai j'ai mon objectif. Je dois me concentrer, sur la maison d'un million d'euros là non Pourquoi j'achète ça faut que j'achète ça Le mois-ci, tu fais un business, 200 000 euros, entre. On t'a conditionné que pour payer 200 000 euros, il te faut 15 ans. Et tout c'est l'énergie, je vous dis. Les Jeff Bezos, les gens que vous voyez à la télé, ils ont l'argent là. je vais voir leur biographie au départ même s'il n'est pas né dans cette condition à la maison donc dans cinq minutes je vais arrêter facebook totalement et je vais aller sur youtube donc quittez de facebook partez vous connecter sur mon youtube je suis en direct sur youtube Que ces personnes, même s'ils sont nés dans une maison pauvre, à un moment leur esprit a cru que peu. papa a fini, m'a laissé maison de 100 mille euros. Et moi, je peux me retrouver avec une cinq maisons de 10 millions d'euros. Je peux, je peux. Une idée venue dans sa tête. Et la majorité de ces personnes-là, vous, si vous regardez bien leur quotidien, ils partent toujours. Si, si, si tout le monde va à gauche, ils partent toujours à droite. La façon de faire les choses est toujours bizarre. Parce qu'ils n'aiment pas. Moi, je n'aime pas le conventionnel. Un jour, j'étais à Paris. On allait faire un photoshoot à côté de la défense. Mais je ne pas. Il y, un, il y a un endroit un très grand espace vide comme ça. Mmh dimanche donc il n'y avait pas trop de personnes on finit de faire les photos parce qu'avant je faisais des j'avais des services où les gens pouvaient payer et puis euh, on leur fait un photo shoot euh, un coaching slash photo shoot oh, francine tu faisais le bain de bain le bain de tu vas tu avais les fausses couches avant et tu as fait le bain de sel et le mois qui a suivi tu es tombé enceinte Wow. nous protégeons cet enfant, nous déclarons que cet enfant arrive à destination au nom de Jésus. Tu accouches sans problème. J'ai aussi une dame comme ça là, elle a, euh, elle est venue en juin prendre le kit fondation, non, le kit déblocage simple là. Elle dit qu'elle faisait des fausses couches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'autre jour elle est venue en décembre, oui décembre, fin décembre, elle est venue, elle me dit. Je suis enceinte de 5 mois. Donc, Angé qui a suivi, elle est enceinte. Elle est à 5 mois de grossesse. Donc, elle accouche dans quelques mois. là. Bonjour, Chakali. Ariane, pas sur YouTube. Je vais arrêter Facebook dans 4 minutes. Je veux que vous venez assister à mon direct sur YouTube, pas sur Facebook. C'est quand moi je vous parle comme ça là, j'ai peut-être 3% d'entre vous qui vont comprendre ce que j'ai dit. Je se disais une dame avant-hier me disait, je crois que c'était hier, ouais. elle me disait que euh, quand son père est mort, quand il est de 19 ans, à partir de ce moment, elle a beaucoup souffert. Elle a vendu le foléré. Elle a, elle a vraiment galéré. Et dans toutes ces galères, tu as, euh... elle avait toujours le rêve, qu'elle peut changer sa destinée. Le là je la laisse ici, pardon. Donc, elle savait que moi, je n'ai pas besoin de finir pauvre. Donc, elle est restée comme ça au hasard. Elle a fait son. Elle a mis l'application pour la loterie américaine. On l'a on dit Madame, vous avez réussi. Elle dit Hey Madame ne saute pas sur moi, ne me lèche pas Ah ah Et quand elle a eu sa loterie américaine, elle a fait un an pour faire ses papiers. Quand je parlais hier, elle, elle vit aux états unis depuis euh, quelques mois. Et elle disait qu'avant que je tombe sur tes vidéos, c'est vrai que ma mère ne me, ne croyait pas, mais elle a toujours cru que je peux. Elle dit qu en fait, justement, quand je parlais de jets privé, elle dit que quand je parle de jets privés, qu'on va construire l'aéroport à tel endroit. Elle dit que oui, que moi, j'ai toujours su que je pouvais faire ces trucs comme ça, des trucs comme ça. Donc, elle avait déjà des rêves qui étaient dans son âme. Et elle se retenait seulement. La substance créatrice, c'est comme ça que je l'appelle. Donnez -le, le nom que vous voulez. C'est une force qui est en toi. C'est une force qui est en toi. Que tu peux manipuler comme tu veux. Vois-toi un peu comme un potier. Tu as l'argile devant toi. Tu tapes. Quand on était petit, on faisait souvent l'argile. Moi, je dis ai jamais doigt à ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui pouvaient faire la tête. Tu fais la, je sais quand même que la tête, c'était facile à faire. C'était rond. Tu fais la bille ronde comme ça. Là. Après, tu prends un petit bout de balai. Tu perces les yeux. Après, tu fais le nez. Après, tu fais la bouche. Après, tu fais le corps carré. Le torse carré. Après, tu fais les pieds. Les pieds, tu roulais comme ça, là. Ça s'allongeait. Après, euh, tu faisais les bras, ça s'allonge aussi, mais tu faisais les bras plus courts. Avec ça, tu pouvais faire la chaise, tu pouvais faire la, la tête de quelqu'un, tu pouvais faire la maison. En fait, ce que ta tête, ce que ton imagination voulait, tu pouvais crier. Le boulot que tu fais, le revenu que tu as là, ce hum? n'est pas bloqué. Tu gagnes ce que tu gagnes parce qu'on t'a dit que c'est ça que tu peux gagner. Et que tu as cru. Et chaque personne a besoin d'un moment où tu as besoin d'un tic, d'un déclic. Tu as besoin d'un déclic. Ou quelque chose se passe comme ça, là, tu dis, c'est bon. C'est bon, je vais devenir riche. Ouais, que okay. Ne saute plus sur moi. Hop. Je suis ai ainsi là. Hein. Elle, elle suit l'énergie que je ne comprends pas. Un jour, je me suis dit. Si c'est ma vie et que je vais mourir un jour, et que quand je vais mourir, ça n'aura pas d'importance pour quelqu'un. Et que personne ne m'appelle et me dit prends l'argent. C'est le même profil que j'ai sur YouTube. Donc je vais arrêter maintenant. Dans une minute, je vais arrêter. Facebook et YouTube, c'est le même nom. De Guide Digga Academy. Donc, allez vous connecter là-bas. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ma vie selon ce que vous pensez Pourquoi je délimite mon, mon, mon agent Regardez, Je n'appelle pas, pas ça la loi de l'attraction, quitte à vos choses-là. Je n'aime pas les noms bizarres sur les choses, la loi de l'attraction. Je ne veux pas vous impressionner. C'est pour ça que vous voyez, je prends les exemples tellement petit quand l'agit quand tu étais petit parce que vous aimez ça hein? la loi de l'attraction le pouvoir créateur le ceci hey. reine calme toi hum? calme toi ouais seigneur jésus le est tellement excité J'ai dit ma muse. Oh my Chérie, Comme... pardon, mets-la dehors. Elle me distrait trop. Elle court dans tous les sens. Ne saute pas sur moi. Oh my god. Pardon, mets-la dehors. Oh my god. Oh my oh, god. Wow. Bon, je vais couper Facebook maintenant. Je continue direct sur YouTube. Le nom sur YouTube, c'est les Give Academy. Le nom sur YouTube, c'est les Give Academy. Allez vous connecter sur YouTube. Vous allez me voir en direct là-bas.